Salut tout le monde, vous êtes sur xboxlife.fr, je suis avec les stats. Salut euh, Et on est là pour le test de... Marvel's Avengers. Avengers. Voilà, Il faut sur... Bien le prononcer. Xbox One. X. Là, on joue sur Xbox ouais, One voilà, X. Voilà, c'est ça. Voilà, pour être précis comme ça, vous avez une idée des graphismes et tout. Euh... Alors, j'ai sorti le 4 septembre 2020, ils ont le tout de suite, en fait, donc on un poil à bourre effectivement, pour, euh, pour le faire. Ouais, mais ça, c'est... On peut y jouer infiniment, comme, comme les, les, les petits programmes de chargement qu'on a eu avant aussi. C'est vrai <rire> qu'on a failli pas faire le test, en fait... Euh... Donc, on remercie sur internet les personnes qui, euh, qui donnent euh, la solution pour résoudre le bug des comptes de chargement infini. Voilà, du mode campagne. Donc, il faut passer par le mode initiative pour ceux qui ne le seraient pas. Et ensuite, là, on peut recharger le mode campagne et se lancer dans une mission. Exactement. Donc, là, toi, t'es parti dans une mission. T'es euh, avec la boîte noire. Je suis pas un expert Marvel. Donc, c'est pour ça que je te laisse jouer. Je t'ai laissé le test. C'est ça. Je suis. Mis à part les quelques films que j'ai pu voir de l'univers Marvel, pas forcément dans le bon ordre, je suis pas le, je, suis, je suis pas le plus grand expert de, de, de l'univers Marvel. Alors, justement, donc, tiens, euh, lançons euh, tout de suite le, le truc. Puisque toi, t'as Vu les films, donc euh, qu'est-ce que tu penses du design des persos là qui change complètement de, de ce que tu as pu voir bah, dans Écoute, les, dans les de films, dos, hein. je reconnais pas trop Scarlett Johansson, mais comme de face, c'est pas elle non plus. <rire> tout va bien en fait. En fait, tout va bien, mais c'est vrai que euh, moi qui suis moins amateur de, de, de Marvel, enfin, je suis pas c'est pas que je suis pas amateur de Marvel, mais j'ai jamais je me suis jamais dessus, j'ai pas lu euh, et quoi que ce soit. Donc, moi je m'arrête j'm au film. Bah, c'est vrai que j'aurais bien aimé retrouver euh, les, les faciès des acteurs. En fait. Ah, ouais, ouais mais s'il y a eu le débat, en hein. rappelant hein, quand le jeu a été annoncé, euh, les gens disent ouais mais c'est quoi ce truc là quoi ouais. ouais mais on s'y fait, on s'y fait, c'est pas trop mal quand même euh, au final alors de quoi tu veux qu'on parle en fait en premier bah déjà alors, donc là toi t'es dans le mode campagne euh, bah parle nous ouais. un peu du pitch en fait de, de, de l'histoire, Ouais on va essayer euh, que pas, tout le hein. monde est dans sa poche exactement donc on va essayer de, de, de pas trop spoiler <rire> effectivement d'habitude c'est moi qui fais des vannes pourries comme ça mais comme là je suis concentré <rire> ouais, c'est pour ça j'en profite je vois qu'il en profite exactement Exactement. alors le pitch est, est assez simple en fait tout commence, on dirige une jeune fille euh... alors déjà d'un point de vue temporel ça se passe à peu près quand dans l'univers Marvel Oula oh là alors là on oublie ça tout de suite, dis toi que c'est timeline qui est, euh, qui est propre au jeu en fait et il n'y a pas de il euh, n'y a pas de il n'y a, okay. a pas de euh, voilà ça, bon ça, se passe où tel euh, ça se passe à san francisco en fait il y a un jour de célébration euh, pour les avengers donc c'est organisé sur un porteur du shield et tous les héros en fait tous les avengers sont là donc on a iron man houp black halo euh, thor euh, et captain america qui sont euh, présents et là il y a une bombe qui explose sur le pont en fait de san francisco avec euh, forcément bah, les Avengers qui sont appelés, et il se trouve qu'en fait bah, c'est un leurre, et il se passe une grosse catastrophe qui fait que, euh, bah, quelques années après, des, euh, bah, des gens en fait, vont se réveiller avec des super pouvoirs dont la jeune fille qu'on euh, qu joue au début et qui va se révéler être Kamala Khan alias Miss Marvel, et donc ouais, elle va euh, reformer l'équipe des Avengers et euh, c'est le prétexte à une succession de missions voilà j'ai fait, fait le pitch euh, en espérant ne pas trop, euh, trop spoiler, en fait, euh, en gros après c'est et bon, de toute quand... façon, c'est ce qu'on apprend au début de l'histoire. Enfin, ouais, c'est ça. Et puis après, c'est une campagne solo qui est prétexte, en fait, à tout ce qui se passe dans le jeu et tout ce qui se passe après le jeu, surtout. D'accord, ok. Bon, ben bah là, on y est. Euh, très bien. Donc là, comment ça se passe Tu choisis le personnage que tu veux Dans le mode campagne, tu... tu une succession de personnages, tu. Alors dans le mode campagne en fait tu es imposé sur le, euh, le perso principal tout au long des on va dire des 50 premiers pour du mode campagne, après tu peux euh, tu peux changer, mais euh, le temps de le temps de retrouver tout le monde en fait dans le mode campagne, euh, tu, tu, en fait, c'est une sorte de gros didacticiel géant qui te, ouais. euh, qui te pousse en fait à bah, voilà, apprendre comment tu joues avec les avec les différents persos. Ok donc là, raconte-nous un peu là où tu es, ce que tu dois faire. Donc là, on a choisi une mission, en fait, euh, directement dans le, euh, dans en le fait, hub, dans le, hub euh, dans le, comment dire, euh, attends, excuse-moi, hop là, voilà. Euh, dans, dans le hub qui est, euh, qui est en fait, l'héliporteur de shield. et euh, dans cette mission, en fait, qui n'a rien à voir avec le mode, euh, avec le mode solo, avec le mode, mode campagne, on a lancé un truc au pif. Euh, en gros, on a un objectif, on doit aller euh, inéfléchir, en fait, dans une... Euh, dans une des bases en fait, de l'IAM, c'est les grands méchants en fait, hein, du, euh, du jeu. Et, euh, et après, ça s'organise un petit peu alors comme un Destiny Like. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un objectif principal. Et euh, quand tu es sur des cartes, en fait, euh, on va dire, plus, euh, plus ou moins ouvertes, tu as des objectifs secondaires qui apparaissent comme des sortes de mini-événements ouais. à réaliser. Euh, le tout étant de te forcer finalement à jouer avec les potes euh, en, euh, en coop. C'est okay. ça hein, l'idée. Et euh, donc, donc on peut jouer en multi, bien évidemment. C'est même très conseillé, hein, parce que tout seul euh, tu t'ennuies rapidement en fait. Hein. Et euh, jouable jusqu'à 4. Ouais, jouable jusqu'à 4 en coop, euh, avec en plus une promesse de, euh, de faire en fait un jeu qui euh, évolue euh, avec le temps, tu sais, où ils vont rajouter des missions, ils vont rajouter des événements, euh, des choses comme ouais, ça. Ouais, on est vraiment sur un jeu service euh, C'est ça. qui petit à petit va, va fournir du contenu supplémentaire, va vivre. Bon, en gros, il faut, faut garder les joueurs. Euh, sur euh, le jeu. Bah ouais, faut les alimenter. Et raison de plus pour les garder, le jeu sera optimisé pour Xbox Series X, oh, et et Series S. Ouais, c'est ça, c'est à dire que toutes les consoles next-gen qui vont sortir, euh, le titre en fait euh, sera euh, justement optimisé. Alors, tiens, bah ça tombe bien, on va voir ce qui se passe à la fin d'une mission euh, et ça va permettre d'expliquer un petit peu le système de progression justement. Ok. Euh, donc oui, euh, le jeu sera optimisé. On attend de voir si les temps de chargement seront optimisés. Avec le SSD, ça devrait. Alors si on lance depuis le SSD, ouais, ça devrait. Sûr. Et euh, ou depuis la super carte à 300 balles de, de micro. 269. Ah, pardon, excuse-moi. Euh, voilà. Donc là, tu vois, on gagne en fait ouais, des récompenses de mission et on voit des Mais ISO. Alors pour, pour bien ceux bien qui ont joué euh, au jeu euh, Avengers, bien pardon, bien qui bien était sorti bien sur bien. même Marvel d'ailleurs, qui était sorti sur iPad, euh, tu gagnais des ISO et tu pouvais en fait euh, avec ces ISO améliorer tes personnages et faire des combats en fait euh, euh, de personnages contre personnage donc là en fait on peut changer de mission directement ou aller sélectionner un autre héros d'ailleurs je trouve gros ce qu'on va faire on va tiens ben, on va aller prendre Kamala Khan la Miss Marvel euh, qui est un des persos que j'aime beaucoup en fait dans l'univers Marvel parce que euh, sauf que là quand tu l'as choisi juste avant enfin l'impression qu'elle a envie d'aller aux toilettes quand même ouais ouais le... elle sautille là elle, a... elle, elle, elle, elle sautille <rire> un petit peu c'est vrai qu'elle est, est pas forcément très très détendue alors tu vois non, ben, mais la... elle est impatiente d'y aller quoi Exactement, donc là on voit, on a repris une save en fait, on a quasiment 50% du mode, euh, du mode campagne. Euh, on peut directement accéder d'ailleurs dès le début du jeu au mode initiative, on n'est pas obligé de, de finir la campagne. Et... Le mode initiative qui est le mode. Euh... C'est le mode multi en fait, avec des ouais. zones de guerre et tout ça, euh, que, tu, que tu fais vraiment en campagne. Avec du classement et tout. Donc là, on va se lancer euh, pardon, une partie dans les Badlands. Comme ça, on va voir un petit peu... Je vais essayer de sectionner une partie avec du monde un peu ouvert. Un truc qui soit pas et alors, intérieur, si ça qu en intérieur. Ça se passe que en intérieur Non, je... non, voilà, on va lancer un... truc... J'avais posé euh... la question parce que là, on a vu un niveau qui était en intérieur. Est non, non on peut voir lancer, un niveau extérieur. C'est pas mal. Un, un niveau extérieur justement. Et puis ça nous permettra de parler des graphismes. On va voir un petit peu aussi comment on améliore le perso parce qu'on va rentrer dans le menu. Euh, voilà donc euh, ouais c'est plutôt bien en fait tu peux euh, directement te lancer euh, en solo en multi donc là bah tiens on va voir d'autres personnes oh, ouais. Donc là on a l'IA on on a qui vient avec toi à défaut d'avoir des, fois là, des joueurs Lya, euh, du, peu, du vrai monde <rire> De notre vrai monde à nous ouais, c'est à dire que si on n'a pas d'amis euh, si ouais. hein, ce qui a été mon cas avant de te rencontrer euh, et c ça a été vraiment une révélation <rire> sympa, <merci>. euh, <rire> Tu peux jouer quand même tu peux jouer avec, euh, avec l'IA heureusement mais euh, bon c'est euh, vrai que c'est c'est moins sympa parce que tu coordonnes pas les techniques. Il ouais. n'y euh, a pas d'interaction entre les personnages. Tu peux pas faire des coups un peu comme tu fais dans, dans les Marvel vs Capcom où tu peux ouais. te, te mettre à plusieurs ouais, pour là, faire des, des, des coups. De euh... C'est euh, ouais, du bizza up pur et dur avec euh, du loot que tu ramasses sur la carte, des, des ennemis euh, que tu vas, euh, que, que vas recroiser. À quoi te sert ton loot justement et bah ton loot il va te servir à, à améliorer en fait ton perso Et en fait tu vois il y, y a des niveaux de puissance qu'on voit ouais. en fait là Et plus you tu améliores ton loot, to outside, plus tu améliores ton niveau de puissance Et plus a tu a peux a accéder an. à des missions qui sont difficiles en fait. Vraiment, destiné, en fait Mais vraiment hein. c'est du Destiny en fait, c'est exactement ouais. la même chose euh, en, termes de, euh, en, en termes de placement, enfin ouais en termes et de en placement Et en mode univers Marvel euh... Voilà c'est ça et en mode euh, personne bien sûr euh, voilà donc là c'est sympa Alors tu vois le, le, les techniquement c'est vraiment Alors là on capture en 4K hein, si je dis pas de bêtises On hein, capture en 4K euh, Sans le HDR parce qu'on l'a viré pour le, les besoins de la capture Mais on est en 4K Alors regarde je vais ouvrir pardon ouais, Je toujours, euh... Voilà. Je vais t'ouvrir le menu Et donc en fait on voit dans le menu Alors plusieurs choses Déjà euh, dans les compétences Tu gagnes des points de compétences quand tu passes de niveau Et tu peux euh, booster tes attaques lourdes Tes attaques légères, tes attaques à la distance Et ce qu'on appelle les capacités intrinsèques Qui sont, intrinsèques, pardon, qui sont en fait euh, les super coups en fait, de ton ennemi. ses capacité à elle. Ouais, c'est euh, ouais. peux... Alors, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours euh, je pars, je contre-attaque. Euh, ou euh, j'esquive, je contre-attaque. Les attaques à distance sont importantes parce qu'il y, en fait, y a. Finalement, tu as trois types d'ennemis. Hein. Tu as les, les péons de base que tu peux défoncer. Tu as euh, des mecs qui. Euh, ont des boucliers que tu peux bloquer. Et puis, tu as des ennemis qui volent aussi. Et finalement, n'importe quel perso, parce que tous ne volent pas, doivent pouvoir aller les tabasser. Ouais. Donc là, tu vois, par exemple, on a sur chaque personnage, en fait, quatre euh, emplacements en fait, d'items à améliorer. Chaque emplacement que tu ramasses sur la carte a un niveau et une couleur. Alors bien sûr, euh, les couleurs sont liées à la rareté. Et exactement, comme tout à fait. Voilà, donc euh, violet, c'est. On n'a pas euh, légendaire, on a épique. Voilà, c'est épique, ouais, voilà. exactement. Mais tu as rare aussi. Euh, voilà Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu, tu vois, il y a un bonus maintenir. En fait, euh, je peux, euh, avec, si j'ai 43 de cette, si j'ai 12 de cette ressource, pardon, améliorer et monter le niveau parce que je peux aller jusqu'à 10 niveaux sur cette, euh, okay. sur cette, euh, sur cette pièce d'équipement. Et en fait, tu vois, les perks, en fait, euh, ça te donne de la santé quand tu, euh, quand, quand tu te bats contre un, contre un ennemi faible. Euh, tu balances donc là, euh... tu viens d'en prendre. Ouais, là, là, prendre. Tu viens d'en augmenter, tu t'es passé de 2 sur 10 à 3 sur 10, et tu peux recycler, bien sûr en fait, euh, les euh, équipements que tu n'utilises pas pour récupérer des ressources qui vont te permettre justement bah, tu vois, voilà, de customiser équiper, le reste, voilà, enfin, voilà tout as fait, tu as tout compris, on est vraiment sur un sur, sur, sur du loot, et de la gestion du, de loot standard c'est euh, exactement de la gestion de loot standard et, euh, et voilà, et donc en fait finalement l'intérêt du jeu, alors tu as des, pardon je vous ai pas montré mais tu as aussi des, équipements, des objets cosmétiques puisque tu peux changer euh, l'apparence de ton héroïne et tu vois qu'en fait tu as tout un tas de, euh, voilà de... alors qu'est-ce qu'il faut faire pour les débloquer euh, bah, il faut finir le jeu euh, trouver des collectibles ah, ou ouais. bah, c'est à la banque ah, oui. Ah oui, ah oui. <rire> oui mais bon c'est après c'était pas obligé de d'en pas passer par là et tu vois on voilà tu récupères des euh, tu récupères des comics c'est assez sympa. est ce voilà. que tu peux les lire euh, Non tu ne peux pas les lire oh, tu as, les, dommage, as les covers en fait mais euh, c'est sympa. Quel et d'ailleurs euh, Spoiler alert il y a le grand méchant du jeu qui apparaît sur cette couverture mais je vous dirai pas lequel des deux c'est. Euh, <rire> Ça se voit pas du tout. <rire> ah bah ben tu vois pas ce l'autre c'est un méchant aussi. Euh, voilà donc là tu vois par exemple on est dans un monde ouvert et euh, donc, il y a beaucoup de verticalité, ça c'est plutôt sympa. Euh, tu peux en fait euh, directement passer par le haut, passer par le bas, et tu as ton objectif en fait à 300 mètres qui ouais, est là-bas. C'est pas mal, hein. c'est pas mal, okay. et en plus c'est euh, vachement fluide. Et ce qui est bien foutu, c'est que du coup, en fait, les persos qui volent, bah, tu peux carrément traverser la map avec Iron Man si tu veux. Mais mon perso oh, qui vole pas, bah, tu vois, elle a quand même you. le moyen en fait avec ses bras d'aller s'agripper, et tu peux voir que tu as des zones en fait. Euh, c'est vachement voilà, euh, bien foutu. Ah, tu trouves ça sympa? Ouais, j'aime bien, moi je trouve ça. Après graphiquement je dirais pas que c'est le jeu qui m'a mis la plus grosse claque Mais euh, je trouve pas ça vilain non plus Non c'est pas vilain, en fait c'est très inégal C'est à dire que euh, le jeu pour moi C'est vraiment le chaud et le froid Entre les modèles de perso qui sont euh, qui sont, Tu vois regarde c'est pas dégueu quand même ouais, Mais c'est pas non plus euh... Non puis en termes d'animation, je... enfin, les, les animations des personnages Je trouve qu'elles sont bien gérées. C'est vrai que c'est euh, joli en termes d'animation Il euh, y a quelques baisses de framerate On va le voir tout de suite parce que là on va attaquer la base de la IM. Euh, mais tu vois alors de mémoire Les cartes sont pas générées aléatoirement par contre euh, bon, En tout oui, cas oui. ça m'a pas, ça, ça ça pas frappé euh, parce que euh, parce que du coup, euh, en fait, quand tu l'idée c'est quand même de pouvoir refaire les missions euh, encore et encore pour euh, débloquer des pour équipements, looter, ouais, tu vas bah, ouais, ton perso ouais, tout à fait. Euh, au fur et à mesure du temps. Donc là, tu vois, il y a des méchants qui vont arriver, voilà forcément, puisque je suis passé sous un truc. Alors, voilà, donc ça c'est du péon de base. voilà Alors, eux ils, te, eux ils te gèlent, donc tu vois, là je suis sur mon coup faible. Euh, J'ai mon plus fort, voilà, boum, euh, sachant que quant à lui, que dans la dans la team en fait c'est over hein, parce que euh, lui qui te balance les adversaires dans tous les <rire> sens. Euh. Voilà, alors là tu vois je. De noter, côté c'est un des plus puissants hein. Ouais, c'est sûr, avec Thor. Hein. Thor est très bien. Exactement, ouais. Tout à fait. Il faut pas chercher parce qu'il n'y a pas de c'est ça. Euh, donc là, en fait, ouais, tu vois, carrément, t'es il... pas une pas... gorge quoi. Enfin, ouais, c'est <rire> ça. Tu étais... Moi, bon, j'ai un clown, ce matin, j'ai l'impression. Tout à fait. Alors, tu vois, par exemple, si ça te saoule en fait, tu peux tu peux accélérer, te barrer, en fait, directement, et puis, euh, aller, euh, bah, passer à la suite, directement, euh, sachant que, tu vois, pour arriver à tes 94 mètres, là, on va tomber encore sur une zone où il y a des ennemis qui vont spawn alors là, parle-nous justement, on voit en bas à droite de l'écran. Ouais. On a plusieurs combinaisons de touches, LB, RB, LB plus RB. C'est des capacités spéciales. Alors, LB, RB, c'est la capacité max. Donc, euh, chez Kamala Khan, ouais, c'est sa, sa faculté en à... Voilà, exactement. Du, du, du, du, du. Ouais, c'est sa, euh, ah, ouais, ouais. ouais. ouais. sa capacité à devenir géante. pas, pardon, excuse-moi. C'est sa capacité à devenir géante. Chez euh, Iron Man, ça va être, euh, il, va, il y a le coaster qui va euh, qui va débarquer. Et alors, ce qui est sympa, c'est que tu peux aussi utiliser tes autres capacités pendant que tu es en capacité géante. Tu vois, là, je viens de looter hein, un bracelet. Euh, 3 étoiles euh, en mode... Euh, en, en mode, euh, voilà, je peux équiper euh, tout de suite. D'ailleurs, tu peux changer ton équipement à la volée pendant l'émission. Et je t'ai pas demandé, justement, le loot, on le trouve sur les personnages Sur les persos, par terre, en Attends. fait, euh, quand tu tues des ennemis. Donc là, je viens de looter. T'as du en... loot caché dans les niveaux Ouais, il y a du loot caché, effectivement. Il y a toujours un loot, il faut toujours se méfier. Et t'en as euh, un peu partout, en fait, dans les. Euh... Faut pas le looter, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> faut pas le looter, <rire> tout à fait. T'en as un peu partout dans les, euh, dans les <rire> niveaux. <suis> et, <rire> et, et là, la semaine vois, a été très euh, fatigante. c'est ça, exactement. Et donc on, là, pour tout vous fait, dire, on est samedi. Et là, en fait, on a. voilà je, je peux améliorer, j'ai débloqué notamment un truc qui va qui, qui va permettre en fait d'empoisonner de, les adversaires avec du rayon gamma ça n'est pas eu que tu veux. alors un petit regret c'est que tu peux pas changer de perso en fait en cours de mission ouais, ah oui c'est vrai que ça pourrait être sympa de bah, switcher sur l'IA alors autant effectivement en multi ça serait pas complètement jouable mais, ouais, ça mais là, avec l'IA ça, ça serait des trucs, trucs, forcément pour que en multi l'IA ce soit ça la même chose ah, ouais, ouais. donc là tu vois par exemple là haut là, il y a une saloperie que tu peux détruire à distance donc avec la malacane ça se fait mais, voilà. Alors ça a l'air les... faire mal là. ouais ouais c'est des gros robots là euh, sachant que je peux euh, par exemple tu vois quelques... il y a 2-3 trucs un peu relous en fait dans la, dans la direction et notamment la gestion de la caméra qui est un peu euh, tu vois euh, qui cible pas forcément automatiquement Alors, tu peux cibler les adversaires si tu veux hein, c'est assez classique quand tu tombes tes coéquipiers viennent te relever ils ont en fait un voilà une... une zone pour te réanimer sachant que ça se fait quand même euh, assez simplement donc je sais pas ouais. si t'as remarqué il y a des roues autour des adversaires oui. Qui apparaissent Donc quand le rond est blanc, quand le rond est jaune Tu peux euh, tu peux contrer, quand il est jaune et que tu contre Tu fais une contre-attaque Tiens bah regarde le, il y a la U-Buster. Alors le Man il a débloqué la, la, la U-Buster directement euh, Tu fais une contre-attaque Qui est plutôt puissante et qui fait, euh, qui fait très mal Alors, en fait, là, Hop là je vais m'agripper Voilà donc en fait ça devient vite le joyeux bordel parce que, euh, du coup, bah, tout le monde se met sur la gueule euh, très rapidement. Euh, et, euh, et il faut se coordonner pour faire les objectifs. Alors, là, c'est des objectifs où il faut, euh, tu vois, faut casser, en fait, les réservoirs sur le côté d'un... D'accord. plus de container. De... Ouais. Mais des fois, t'as des trucs un peu plus... Euh, un peu plus compliqués. Oh, putain. Oh, excusez-moi. Putain, c'est pas bien. Tu vois, il y, y a une esquive, en fait. Hop. T'as soit l'esquive, soit le contre. J'essaie de casser le contre, et comme ils sont trop autour de moi, c'est... très relou. Ah, j'ai récupéré de la santé. Hop j'ai réussi à les faire tomber. C'est pas grave. Euh, ouais, des en t'as fait, des objectifs, en fait, où tout est chronométré. Et il faut que tu fasses attention, parce que euh, si tu perds le chrono, bah forcément, tu Là, tu vois, je l'ai... En fait, là, donc là, je l'ai contré, et donc il est stiote, en fait. Le, euh, le halo jaune en fait autour de lui veut dire qu'il est, euh, voilà, est assommé, donc euh, tu lui fais des dégâts supplémentaires. Parce que tu sais, tu as des passifs en fait, du genre euh, quand es mis, et et euh, quand es pas est... que ça de gêne si tu fait un halo jaune. Ouais, c'est exact... tout à fait ça. Quand le, euh, quand le, le, le passif <rire> est activé, tu lui fais plus de dégâts, etc. Donc euh, du coup, euh, quand tu joues vraiment dans les niveaux, euh, j'ai joué au multi avec des mecs qui étaient euh, bien avancés. Et euh, en gros, tu le premier, le premier taf en fait, c'est de coordonner tes capacités. Ouais. Et, euh, et d'être tous complémentaires pour pouvoir euh, faire les missions euh, les, plus, euh, les plus importantes. Sur la son, qu'est-ce que tu dirais Ah, le son est, le son est dément franchement, euh, alors les missions sont, euh, les les musiques sont bien dosées, euh, les voix sont bien foutues, euh, avec un bug d'ailleurs euh, qui est encore un de <rire> micro de chargement, euh, qui fait que des fois, tu as le jeu en français, en anglais, il repasse en français en fait. J'ai pas compris pourquoi, mais euh, les voix sont, les voix sont plutôt sympathiques. Franchement, euh, la son est plutôt bien il euh, n'y a pas de... ouais c'est... non c'est sympa voilà, on est immergé... on est... De... On est... enfin là, là pour le coup nous on a le son du jeu vous bah, entendez aussi certainement mais... alors il va être assez faible pour la vidéo mais, mais c'est vrai qu'on est on très est dans... dans les instruments et dans les tons de toute façon de, de l'unité ouais. de les... de des, des films belles, en tout cas dès que t'as les ennemis ils balancent les, euh, ils balancent le, les, les violons, les tons... Les ouais. ouais ouais non mais voilà c'est bien dynamique, bien comme il faut bah, effectivement il y a les cris des personnages dans la partie baston et tout c ça. Bien. Par rapport à donc toi qui connais beaucoup plus l'univers Marvel que moi, par rapport à l'univers Marvel, est-ce que est-ce qu'on est en décalage Est-ce qu'on est bien dans la graine de l'univers Marvel Est-ce ouais, que, est, est... est que l'univers est bien respecté Ouais, c'est vraiment l'histoire est très sympa. Franchement, euh, c'est c'est basique hein. vous attendez pas au scénario de la mort qui tue mais euh, bah, en même temps euh, comme dans beaucoup de comics on va dire mais euh, oh là je me faire lâcher si je dis ça parce qu'il y a quand même pas mal de pas mal de comics Marvel qui ont de très très bons scénarios euh, c'est plutôt classique et du coup c'est abordable pour quelqu'un qui n'a jamais en fait euh, bah tiens un mec comme toi en fait qui voudrait prendre ouais. et qui connaît pas Marvel et ben bah, en fait comme l'histoire est un est, est un reboot en fait enfin, une nouvelle histoire à partir de à partir de euh, Miss Marvel et de Kamala donc du coup euh, en fait on la suit on la découvre on redécouvre un peu euh, les Avengers c'est sûr que le mec qui sait pas qui est Iron Man il va il va débarquer mais bon il faut un minimum de prérequis est-ce que est-ce que c'est un jeu qu'on apprécie encore plus quand on connaît l'univers Marvel ou pas nécessairement il y a des clins d'œil forcément puisque les notamment les méchants en fait sont sont bien sûr inspirés de l'univers Marvel tu vois il y a le Taskmaster le le maître des corvées en français au début tu sais pas qui c'est et que sa faculté c'est de copier les pouvoirs des héros bah t'es un peu largué forcément quoi mais mais c'est pas mal c'est non franchement c'est abordable tu peux le jouer à tous les niveaux et bien sûr tu connais l'univers, ouais. tu vas l'apprécier encore plus, mais ils se sont mis vraiment à la portée en fait de tous Alors, si maintenant on devrait passer à, à l'aspect décision <rire> euh, les plus, on va commencer par les plus Alors, les plus euh, pour moi c'est euh, donc euh, univers respecté, euh, fans, qui a des charges, respecté une histoire sympa et, euh, et finalement en fait euh, une campagne solo euh, qui est une bonne intro à un mode multijoueur Voilà, euh, qui est euh, pour l'instant euh, étoffé j'aime beaucoup la, la caméra la, la, elle s'est pas mal adaptée au mouvement euh... ouais ça dépend en fait quand l'action ouais. est vraiment intense euh, quand l'action ouais. est vraiment intense c'est le bordel ouais. mais euh, mais sinon là comme on est euh, on, on est tranquille et qu'il n'y a pas trop d'ennemis ça, ça, ouais, ça se passer okay. exactement euh, parmi les choses que tu as moins, appréci moins appréciées c'est répétitif comme tout ce genre de jeu en fait hein. c'est ah, répétitif euh... ouais c'est ça et mais le, le truc c'est qu'il va vraiment Dizemol. falloir qu'il euh, peut-être qu ils mettent de nouveaux univers, ils mettent de nouvelles maps, tu vois, parce que euh, sinon, euh, ouais, c'est très très répétitif. Dans les plus, pardon, j'ai oublié de dire, mais tous les persos sont vraiment différents. Ouais. C'est euh, le même concept à chaque fois, pour machin etc. Mais par contre, passer de euh, Miss Marvel à Veuve Noire, qui est ma perso préférée par, euh, à jouer, euh, bah, tu sens vraiment la différence. Ils sont complémentaires et, euh, et c'est franchement bien foutu. Donc dans les mois hein, j'ai dit un hein, répétitif et puis techniquement c'est pas non plus le jeu du siècle quoi. Les téléchargements sont beaucoup trop longs. Alors, ouais, ça, ça on a remarqué sur les téléchargements, c'était pas fou. Et Moi graphiquement ça me, ça me ça me choque pas, je trouve ça plutôt pas désagréable à l'œil. Euh, mais voilà, Après, ça... ça, ça, ça, ça. Oui il y a pas mal d'ombrage. Euh mine de rien, les textures sont assez détaillées, on est sur Xbox One X hein, quand même, donc, euh, donc le contraire aurait été un petit peu embêtant. Ouais, à voir vraiment ce que ça va donner euh, ouais, sur Series X sur, et Series S. Euh... Exactement. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Et alors, le mien pour la fin, ta note sur 10 ouais, J'hésite, j'hésite, j'hésite entre 6 et 7 en fait. Euh, je dirais que euh, je dirais que euh, en fait si je me contentais simplement de... Des, des points très des points forts, je mettrais un 6 après il y a peut-être le petit point du fait que c'est Avengers, que euh, ça fonctionne bien, que je leur fais confiance pour euh, gonfler le contenu et pas rester là dessus et, euh, et voilà Donc 7 euh, avec. Euh, avec le potentiel du jeu c'est ça voilà, 7 avec le potentiel du jeu, exactement ouais. ok très bien bon bah écoute bah, merci pour tout merci pour nous pour, pour, pour avoir pour bien écrit le jeu sur et tout ça voilà, vous avez euh... un bon aperçu en intérieur, en extérieur ça, ouais. hein, Voilà, vous savez à quoi vous attendre et puis, euh, bah, écoutez, merci à vous tous qui avez regardé Exactement cette vidéo. Okay, on vous dit à très bientôt pour un autre test. Pour un autre test pardon. Euh, bah, N'hésitez pas à consulter euh, xboxlive.fr autant euh, sur les réseaux sociaux que sur notre chaîne YouTube, que euh, sur notre site où on regroupe aussi les bons plans et tout ça. Et puis, on vous dit à très bientôt. À bientôt, bye bye. Allez, ciao.